Salut tout le monde, on se pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire. Aujourd'hui on va voir ce qui va se passer pour l'ancien festival. J'ai peut-être acheté encore des trucs. Le nouveau festival qui en théorie doit être arrivé. Et euh, les objets de l'assiette que j'aimerais bien pouvoir utiliser. Euh, voilà. Alors j'ai déjà récupéré 15 tickets à la roue et 7500 machin. Et chouette, chouette, chouette, le quartier militaire. Donc j'ai terminé dans les 50 meilleurs. ça m'a coûté pas mal de tablettes à la fin de l'événement, j'étais à 4000 quelque chose points, et je me suis débrouillé pour monter à peu près jusqu'à 8000, sachant que à 7000, j'étais encore hors du top 50. Donc euh, j'ai suis... dépensé pas mal de points, un peu plus, histoire d'être largement dans le top 50, euh, c'était pas gagné d'avance, parce que je montais à 5000 j'étais loin du top 50 6000 encore loin sachant que j'étais 88 e ou un truc comme ça et que je montais je montais de 1000 points je montais de 10 places je me disais oula j'espère que ça va pas monter trop trop qu'il n'y a pas falloir que je monte en points trop trop fort euh, visiblement ça n'a pas été nécessaire puisqu'à 8000 c'était bon ce qui m'étonne quand même pas mal c'est que je suis arrivé 25 e en montant de 7000 à 8000, je suis passé de 60e à 25e. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui, comme moi, se sont dit :« Oh les récompenses du top 50, c'est tellement génial que on va essayer de les monter le plus possible. Euh, » Les étrangers sont arrivés. Je n'ai pas sélectionné de difficulté. Alors les corbeaux de sang, j'ai gagné une difficulté supplémentaire. Les étrangers, j'ai pas gagné de difficulté supplémentaire. Donc on va rester sur. Ouais, il y a une V+, plus à gagner. Oh, ce serait chouette d'avoir la V+, plus, euh, sur les, tous les événements. Comme ça, j'en aurais deux en permanence, et pas une seule. Euh, on va se lancer en difficile, du coup. Je vois, je, sur ce genre d'événement, Corbeau de sang à l'étranger, je vois pas trop l'intérêt de ne pas être... De pas être au niveau difficulté maximum parce que pour l'instant c'est relativement facile. En revanche les nomades j'ai bien morflé bah ben, on l'a vu au dernier épisode. Euh, en attaque c'était pas non plus très très très facile. Je suis repassé dans les 250 premiers. Alors euh, c'est pas ça que je voulais voir. C'était mes dernières attaques nomades. Donc donc donc donc donc qu'est-ce que j'ai fait de mes objets? Mes, mes matériaux obtenus au lassi et bien j'ai crafté un seul item avec 20% et euh, pour une raison donc j'ai long, longuement hésité entre euh, plus de monde dans la cour plus de monde donc force pour les unités de mêlée. je sais pas pourquoi je les ai pas je les ai pas pris trop en considération c'est sûr que j'aurais pu avoir plus 10. Ouais, plus 10 mêlée ou plus 10 distance. J'imagine que ça coûte à peu près pareil. Ouais. Ben, je peux encore monter un peu d'ailleurs. J'aurais pu faire force dans la cour en attaque. D'ailleurs, on va peut-être compléter avec force dans la cour en attaque. Qui va sur le donjon. Euh, et, et, et, et nombre d'unités sur les flancs. Il ben, y a court, flanc, centre et force brute je le vois pas assez avant euh, j'aurais pu monter avant aussi sachant que j'aurais pu le monter jusqu'au niveau 10 si je dis pas de bêtises donc plus 20% j'ai opté pour le plus 20% sur les flancs voilà tout simplement par enfin pour deux raisons parce que généralement le flanc c'est le côté qui pêche quand je fais des attaques en PVP pareil pour les nomades pour tout ça tout ça et parce qu'il est présent sur ce bâtiment là qui est le quartier général et que du coup son bonus s'applique au moins pour le monde vert sur ce château et tous les avant-postes alors que pour avoir testé l'objet de donjon euh, qui doit être court si ne dis pas de bêtises, les plus de pourcents ne s'appliquent que sur le château qui a le donjon en question donc je me dis que même si j'attaque surtout depuis mon avant-poste là j'ai le bonus depuis n'importe quel avant-poste mon château donc, c'est plus, plus intéressant. Voilà, voilà. Alors, euh, Ancien Festival. Oh, c'est la grande fête d'anniversaire. Il y a peut-être des choses chouettes. Alors, Ancien Festival, je pense qu'il va falloir que je achète des trucs. J'ai pas trop... Ah, en fait, on m'a expliqué que le petit 1 et le petit 2, c'était le nombre de récompenses. Donc, en fait, je vais rien louper à acheter un, un truc comme ça. Alors, combien de points j'ai déjà Euh... <rire> je ne vois pas. 12 000. 12 000. Est-ce que j'ai de quoi acheter pour 5 000 et pour 7 000 Non, parce que j'ai pas 12 500. Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un gros coffre ou pas euh... Je regarde plus au bon endroit. Encore une fois, 12 350. Donc, euh... je ne vais pas avoir assez pour acheter les deux. On va dire que un coffre qui rapporte deux récompenses, si je peux tomber sur n'importe quoi au-dessus de rare, ça vaut la peine d'avoir deux récompenses. Donc on va le prendre. Et normalement ça coûte une seule clé du coup. Et donc après, j'ai plus 7500. Confirme, il va me le mettre en rouge. Oui. Donc euh, qu'est-ce que je vais acheter Je pourrais acheter des coffres. Après, c'est pas le, le truc le plus rentable du monde. Je pourrais acheter des drapeaux. C'est pas non plus le truc le plus rentable du monde. Je pourrais acheter des passe-temps de pour pas cher. J'ai pas mal de passe-temps. A part les tickets, je trouve pas qu'il y a des trucs très utiles. Donc pour l'instant, on va s'en passer. Euh, je sais pas si j'ai beaucoup d'engins de Donc on va en racheter. J'en utilise beaucoup aux nomades en ce moment. Et euh, sur les récompenses rouges, je voulais jeter un coup d'œil un peu aux différents trucs qu'on pouvait avoir ça c'est que du temporaire, c'est pas forcément génial est-ce qu'il y a d'autres objets casernes, hors public euh, bof alors il y a des objets de fusion, franchement des décos qui valent plus rien je pourrais acheter un commandant en espérant avoir des, trois, des trucs bons, mais juste trois je me dis que c'est dommage, sachant que je peux en avoir à, à quatre pour pas trop de difficultés je pourrais acheter un super cher En tout cas si j'achète des trucs Des équipements sur euh, le maître forgeron J'achèterai des pas très chers Dans la mesure où je me dis que Je risque de tomber sur des meilleurs Et donc ça vaut pas la peine de dépenser 24 000 euh, Pour pouvoir les améliorer D'ailleurs on, on, peut, on peut faire l'expérience hein. hop C'est pas cher 2000 Je vais aller faire un peu de place dans mes équipements Je sais pas si j'ai besoin de faire de la place en gem On va en faire aussi au cas où pour faire de la place, euh, tant que j'ai pas de trop trop d'équipements euh, bleus, je fais de la place dans les équipements comme ça. Alors, et j'aime. Ok, alors je voulais voir, est-ce que on peut obtenir, sachant que moi, ce dont je rêverais le plus, sur un... C'est un commandant bay ben, non, seigneur. Ah, c'est un commandant seigneur, mince. Euh... Commandant seigneur qui coûte franchement pas tellement moins cher. Il euh, n'y a pas un commandant PNJ. Ah Héros, Seigneur, Bailly. Héros, Seigneur, Bailly. C'est marqué dessus hein, d'ailleurs. faudrait que je lise. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Casque de bailli Aléatoire. Alors on doit avoir la même chose en héros de seigneur bailli. Est-ce que je peux juste avoir les équipements Alors, j'aime. Gem... Type d'emplacement, rareté, type de seigneur, commandant. Mince c'est les noms. Ah, quoi que peut-être pas en fait. Ah si. Ah non, c'est bon. Ça doit être là-haut. Yes. Alors, seigneur commandant. PNJ commandant. Ouais, on va s'en passer pour l'instant. Celui que je veux, c'est le héros. Ah, il n'y a pas. Bon, bah alors, je rêvais de trouver un deuxième héros nomade avec euh, de la force dans les contre nomade euh, et de la vitesse de déplacement des mantelets, un truc comme ça. Parce que, parce que, parce que, parce que... Généralement, euh, je m'en sors beaucoup mieux avec euh, ce commandant-là. Je fais 47 pertes sur le nomade que j'ai décidé d'attaquer, alors que les autres, je faisais 70. C'est pas le double, mais c'est quand même nettement plus. Donc j'ai testé de voir la différence de perte que je faisais avec ou sans le bonus sur les flancs. En me disant, comme ça on verra si jamais ça a un impact réel ou si jamais c'est juste moi qui, qui m'imagine des trucs. Donc j'ai gardé la même attaque, mantelet en bois sur les deux côtés avec des unités reliques au centre des horreurs et dans la cour un peu de tout avec surtout les horreurs. J'ai lancé une autre bataille. Oups, c'est pas celle-là. C'est celle-là plutôt. Alors, et là, je me suis dit... Donc, j'avais plus de monde sur les flancs. Je sais plus où ça se voit. Bah, ça se voit là, par exemple. On est passé à 150. Et je me suis dit, mais c'est fou Comment ça se fait que je fasse plus de pertes Donc je suis allé voir si jamais j'avais un objet qui avait disparu. J'ai pris un moment avant de réaliser que c'était juste lié au, au type de là. C'est-à-dire que j'avais laissé la vague auto avec 139. Et les 11 nouveaux, c'était que des comme ça. Les horreurs euh, corps à corps. Et comme c'était des, des, des, des soldats corps à corps, face, une fois que j'avais supprimé cela, là ils se faisaient défoncer face à cela. Et pareil, de ce côté-là, j'en perdais 4. Et donc j'avais... 15 pertes de plus rien qu'à cause de ça Voilà dans la course ça reste à peu près Le même mixte et là Je faisais plus de pertes comme quoi Ça change pas Pas des masses, enfin il y a moyen de faire Beaucoup plus de pertes en changeant le type de soldat Plus qu'en en, en ayant un gros bonus sur les flancs Et avec le gros bonus sur les flancs et le bon type De soldat eh bien je faisais Une perte de moins voilà donc avec les autres Commandants ça faisait peut-être deux ou trois Mais une perte de moins c'est Pas c'est pas extraordinaire, on va dire. Alors, il y a un truc que peut-être vous attendez avec impatience. Moi aussi, en tout cas, je vous parle, je vous parle. Mais qu'est-ce qu'on gagne pour la fête d'anniversaire Alors, des jetons. On ne va pas pouvoir savoir contre quoi les échanger pour l'instant. Des jetons, des jetons, des jetons. Ça monte jusqu'au classique. On gagne une déco à 4000 d'OP. Et... Un emplacement d'aspect pour atelier de défense. Avec pas mal de flancs en plus. Permanent. Est-ce que. Donc. Pardon. Là il y a deux questions. Donc pour top 150 je pense que je vais le faire large. Top 50. Je vais le faire si je suis motivé à dépenser des tablettes. Top 3. De toute façon je pense que j'y arriverai pas. Comme ça. Parce que j'ai dépensé une bonne partie de mes tablettes sans, sans mes bonus pour les multiplier. Euh, je ne sais pas si je réobtiendrai... Euh, je pense qu'il me faudrait un million de tablettes, dépenser des rubis pour avoir un, un bonus d'événement, tout dépenser, et après ça peut marcher. Je pense que je ne l'aurai pas, et je pense que ça ne présente pas un intérêt monstrueux, dans la mesure où sur les flancs, sur l'atelier de défense, je mets... L'objet contre les cours, si je dis pas de bêtises, l'un des deux. Et donc avoir du monde sur les flancs, c'est dommage que ça coupe l'autre. Je pense qu'on va s'arrêter à la déco, 4000 d'OP c'est pas mal. Euh, je sais pas si j'en ai tant que ça, des déco à 4000 d'OP. Bref, on va sûrement s'arrêter là. Euh, eh bien, on se retrouve pour un prochain épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.